Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wellness Warrior, je suis Priscilla. Si vous ne vous, vous êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire tout de suite en s'abonnant en dessous de la chaîne. où Vous avez un petit bouton, vous cliquez dessus. Et également, euh, si vous avez aimé les vidéos, partagez, euh, likez, commentez, tout ce dont vous souhaitez. Ok, donc je reviens sur cette vidéo pour vous parler du hit. Qu'est-ce que c'est que le hit H-I-I-T Hi Intensity Interval Training, c'est justement un type d'exercice qui va être à forte intensité sur une durée de 20 minutes où on va avoir des séries d'exercices ou alors le même exercice qu'on enchaîne avec un temps d'exercice, un temps de récup. Par exemple, 30 secondes d'exercice, 10 secondes de récup, ou bien 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récup. Cela peut s'apparenter au Tabata. Si vous connaissez le Tabata, sur 4 minutes, ils font euh, donc 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup, et ce pendant euh, 4 minutes à enchaîner. Donc, je vous parle du HIT parce que bientôt, je mets une vidéo en ligne sur le HIT. Donc, euh, avant de faire cette vidéo, s'il vous plaît, allez voir celle-ci où il y a toutes les bases bien expliquées en détail. Tant que vous ne maîtrisez pas les bases, faites très attention de ne pas faire ce type d'exercice très rapide où vous pourrez vous blesser. Voilà, cela étant dit, je continue ma petite vidéo. Le HIIT permet une augmentation de la masse musculaire, une augmentation de la puissance euh, aérobie. Ça va vous permettre d'augmenter votre capacité euh, cardiaque, la VO2max pour ceux qui connaissent. Et donc augmente également la testostérone puisque tout type d'entraînement court et intense va permettre une augmentation de la testostérone. Testostérone, je une vidéo sur tout ça, testostérone, insuline, VO2max. En clair, la testostérone c'est l'hormone de croissance qui nous permet d'avoir des muscles. Pour tout sportif c'est l'hormone euh, géniale. Donc on cherche toujours à l'augmenter, euh, parce qu'en plus, il faut savoir qu'avec le temps, elle diminue. Comme toutes les bonnes choses qui viennent avec le temps. Euh, pour ceux qui ont un diabète de type T2, Pfff, euh, de type 2, petit. pardon. Euh, donc il y a une diminution de ce, de ce type de diabète. Il y a une augmentation de la résistance à l'insuline. Donc si on compare un marathonien avec un sprinter, le sprinter, lui... A euh, des beaux muscles bien faits, bien larges, n'est-ce pas? J'adore les sprinters. Et, euh, et tout en muscles, mais travail court et intense. Euh, fait intervenir les fibres du muscle rapide, d'accord, fibres rapides parce que c'est les fibres qui doivent être là tout de suite, hop, je cours d'un coup, un sprint, j'ai besoin de tout de suite être là. Nous on va plutôt faire intervenir ce type de fibres musculaires dans le hit, puisque le marathonien lui va avoir les muscles très longs, il va être très fin, très léger, fait intervenir le type euh, de fibres lentes, après les deux autres fibres bien sûr, mais ça veut dire que pour tenir plus longtemps... Il va travailler sur ses fibres musculaires lentes. Ça aussi, je ferai une autre vidéo là-dessus. Vous verrez, c'est très intéressant de comprendre tout ce système à l'intérieur de notre corps pour pouvoir cibler si on veut des muscles longs et fins, si on veut des muscles plutôt euh, courts et plutôt denses en, en volume. Ensuite, le hit. Active la lipolyse. Lipolyse, c'est-à-dire le système qui va brûler les graisses et qui va les utiliser pour créer du muscle, pour créer de l'énergie dans le corps. C'est juste génial que ça active la lipolyse. Et parfois, sur certaines personnes, ça l'a activé. Ça l'a j'ai du mal à parler. Euh, pour 24 heures, donc selon votre métabolisme, selon si vous êtes sportif ou non, selon si, euh, j'en sais rien, votre forme du jour, si vous avez dormi ou pas, le sommeil est très important, on fera une autre vidéo aussi là-dessus. Waouh, j'en ai des vidéos à faire, madonna Donc plus vous allez faire du sport et plus votre lipolyse va s'activer longtemps après avoir fait l'exercice de hit. Vous imaginez, 24 heures après, vous déstockez encore Vous êtes devant la télé en train de manger vos... Euh, j sais rien, chocolat. Donc les titres qui a été fait, ils ont pris un panel de personnes euh, qui a fait la course modérée durant 5 heures par semaine pour euh, une durée de 16 mois, 1 an et 4 mois. De l'autre, ils ont pris un panel de personnes qui a fait le hit sur 3 mois pour 3 fois 20 minutes par semaine, c'est-à-dire une heure de sport par semaine contre 5 heures. 3 mois contre 1 an et 4 mois. Déjà vous pesez le pour et le contre, moi j'ai plutôt envie de faire le hit. Donc le hit est, de, est arrivé vainqueur sur l'augmentation de la VO2max, donc on en a parlé tout à l'heure, euh, l'augmentation de la puissance aérobie, la diminution des graisses viscérales, donc ceux qui ont fait ce type d'entraînement ont plus perdu de graisse que ceux qui ont fait 5 heures pendant, les pauvres, 5 heures par, par semaine pendant 1 an et 4 mois. Donc en 3 mois, ils ont plus diminué que 1 an et 4 mois. Peu importe l'exercice, je veux dire, déjà là, ça vous met la puce à l'oreille. Ensuite, il y a une augmentation du métabolisme pour le... glucidique et lipidique. lipidique. C'est une augmentation du métabolisme, ça veut dire que le corps est plus à même, grâce au HIT, d'apporter les glucides et les lipides aux muscles. Donc, de les déstocker. De les transformer en énergie pour les apporter aux muscles. C'est juste génial que cette augmentation soit améliorée beaucoup mieux qu'avec 5 heures de course modérée par semaine. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Eux, ils ont travaillé en 8 secondes de sprint, 12 secondes de récupération, sur une fréquence, donc sur 20 minutes, 3 fois 20 minutes par semaine, ils ont fait, euh, sur euh, une vo de max entre 80 et 90%. Et quand la récup, euh, ils la faisaient, c'était plutôt avec un pédalage, ça se dit comme ça, modéré. Maintenant, si vous êtes convaincu que le hit est fait pour vous, vous allez m'envoyer un petit message parce que moi j'ai juste besoin d'un panel. Je veux créer vraiment un groupe humain où on puisse communiquer, on puisse partager nos expériences. Et j'ai besoin des personnes qui vont tester le hit, soit par la vidéo que j'ai faite, soit avec le même test qui a, qui a été fait dans l'étude ci-dessous, c'est-à-dire en vélo, 8 secondes et 12 secondes à 80-90% de VO2 max. On prendra une petite pince pour mesurer ici... Euh, le taux, euh, les centimètres de masse grasse viscérale, donc uniquement sur le ventre avec une petite photo et vous notez à côté les coordonnées, euh, donc 2 cm de graisse, 3 cm, j'en sais rien, voire plus. Et à la fin on reprendra la diminution qu'il y aura eu, puisque forcément il y aura eu une diminution, vous le faites... Sur un mois, donc moi j'ai envie d'essayer de, sur un mois déjà pour ceux qui ont envie de, de faire ce panel et d'avoir vos réactions. C'est surtout ça qui m'intéresse, de, de voir vos réactions dans votre corps au niveau de votre souffle, vos muscles, comment vous vous sentez, votre progression, voilà. Si vous avez envie de faire partie de ce panel de personnes qui veulent tester et qui veulent ensuite... Euh, Faire partie de cette chaîne YouTube où on peut communiquer sur nos résultats et tout ça. Je vous remercie de me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo ou de m'envoyer un message privé. Voilà, c'était Priscilla pour le channel Wellness Warrior. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et également euh, j'ai un site internet si vous avez besoin de coaching. Je suis dans la région du Var. Voilà, je vous remercie. Ciao